Le Chocobo devient ta première monture sur FF14. Pour le débloquer, il faut faire la quête de l'épopée, niveau 20, qui va te débloquer ta grande compagnie. Une fois celle-ci débloquée, tu vas au niveau de ta grande compagnie et tu auras une quête, mon petit Chocobo, qui te donne le sifflet du Chocobo contre 200 jetons de compagnie. Le Chocobo peut devenir un compagnon qui se bat à tes côtés et pour cela, il faut faire une quête bleue, niveau 30, que tu peux débloquer auprès de Luclo. Une fois celle-ci débloquée, tu pourras utiliser des légumes de gizale pour invoquer ton chocobo à tes côtés pendant 30 minutes. Les chocobos ont leur propre système d'action, tu pourras soigner ou attaquer avec, ils ont également leur propre système de niveau. De base qui est bloqué au rang 10, avec un oignon de tavenaire, tu pourras le faire évoluer jusqu'au rang 20. Les chocobos ont également leur propre arbre de compétences, tu pourras décider de le spécialiser en tank, heal ou DPS. Tu peux également personnaliser l'apparence de ton chocobo en changeant son armure ou sa couleur. Tu peux également faire des courses de chocobo avec un autre chocobo que celui que tu utilises d'habitude.